Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau Dog News concernant The Last of Us Partie 2 et malheureusement ce n'est pas une très bonne nouvelle. Alors on rassure tout le monde, pour le moment le jeu n'est toujours pas repoussé et il est bien prévu pour le 29 mai 2020 donc eh ben, dans deux mois pile. Cependant Sony a d'ores et déjà commencé à annoncer que des retards possibles sur ses prochaines productions pourraient arriver. Vous savez, au début du mois d'avril, doit sortir deux gros jeux, à savoir Resident Evil 3 Remake le 3 avril du côté de Capcom et Final Fantasy VII Remake le 10 avril du côté de Square Enix. Malheureusement, ces deux jeux sont impactés par la crise actuellement. Alors, leur développement n'est pas impacté puisque les jeux sont terminés, mais ce sont les soucis de distribution et de livraison. Puisque des firmes comme Amazon arrêtent de livrer les jeux, les DVD et se cantonnent au, au nécessaire, vraiment tout ce qui est alimentaire. Des firmes comme Micromania commencent à ne plus livrer dans certaines régions de la France. Dans d'autres pays comme GameStop aux états unis qui eux aussi ne livrent plus euh, comme ils le faisaient auparavant. Et même la Fnac en France commence à réduire ses livraisons. Alors ces jeux-là sont touchés par le côté distribution-livraison. Le problème, c'est que les jeux Sony avec Ghost of Tsushima pour le 26 juin et The Last of Us Partie 2 pour le 29 mai, eux, en plus des potentiels soucis de livraison si le confinement dure aux états unis et dans tout le monde, ont des soucis de développement, car les deux jeux ne sont pas terminés. Ainsi, Sony a déclaré qu'il surveillait attentivement le calendrier de sortie et l'avancement des développements de ces jeux, ainsi que d'autres jeux qui n'ont pas encore été annoncés et qui pourraient être d'ores et déjà retardés pour la fin d'année. A ce jour, Sony annonce qu'aucun retard n'est signalé mais ça devient désormais une possibilité si le développement des jeux n'avance pas assez rapidement puisque vous le savez aux états unis également et eh ben il y a un confinement du coup les équipes de Naughty Dog travaillent à distance et ne sont plus en studio. Alors pour le moment il n'y a pas de quoi s'inquiéter cependant il faut malheureusement se dire que ça peut être une possibilité que dans les prochaines semaines, sans doute au mois d'avril, on puisse apprendre que The Last of Us Part 2 serait repoussé. Si c'est le cas, ce serait vraiment une grande malchance, une grande malédiction autour de ce jeu qui aura subi vraiment un développement chaotique. Pour ce qui est de la PS5 par contre, Sony dit que pour le moment, cette dernière est toujours prévue pour la fin d'année 2020 et que pour le moment, cette crise sanitaire n'a pas encore impacté la sortie de la console. Affaire à suivre donc, mais n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre site et notre chaîne YouTube pour avoir toutes les informations. On veille au grain, ne vous inquiétez pas. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau épisode de Dog News. N'hésitez pas à mettre un petit like, un partage, un commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur notre site et nos réseaux sociaux. Salut à tous